Ah ben là, ça. toi tu fais là film ah, un petit peu. Ouais, non mais parce que les jeunes ils font tous du vélo et tu veux ce, c'est complémentaire pour. Euh, Nous ah, on est là, il y en a qui ont envie de faire des triathlon un jour, pourquoi ah, pas. Oui,